Je vous présente... Mon rôle Oh déco. Déco Outre la phrase de Fatou, j'ai peur que l'un commence une enquête. Le problème, c'est que si je m'isole, ils vont savoir que je suis le méchant. Ma stratégie est de changer souvent de partenaire en duo. M'isoler avec chaque participant de la team pour que personne ne puisse avancer dans son enquête s'il m'enquête. Autant dire que maintenant, si quelqu'un nous écoute, il peut directement comprendre que nous sommes complices. Que faire Parti ou tenter le pari. La suite, mesdames et messieurs, dans deux jours, au prochain épisode de Desktop UHC Saison 4. Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 de Death of HH, saison 4 on a, oh... voilà. on a une autre rôle, voilà. On a eu notre rôle le dernier épisode. Euh, ben, j'ai 10 de fer si tu veux. Salut Bichard, ça va Salut, Ça, ça va, va Bichard Moi bon, ça va super. Hein. Ça. Ah ouais. Bah ouais. Mais par contre, euh, dégage ta redstone là, tu veux quoi Non mais je t'affiche. Oh, dégage ton endésite là, ton ta durite, ton gravier. Tiens, tiens, tiens, tiens, je te donne... Attends, tu m'as donné quoi Oh mais c'est... Non, Bah y'a qui qui manque là, gros on est tous là en vrai. Non déco Ah déco comme d'hab, hein Ouais, ouais. <rire> Non, en vrai, <rire> ça se trouve, il nous a tout, tout simplement hein Bon, objectif, trouver du diamant, les gens. Parce qu'il nous manque du diamant. Okay. Je prends les ah oui, j'ai oublié le mot, j'ai oublié le mot du jour, pardon Le mot du jour, mesdames et messieurs Je dis quoi Ah oui, oui, Le mot du jour, que vous devez, euh, Vous devez euh, trouver l'orthographe de ce mot sans utiliser Google Attention Le mot du jour, c'est quoi C'est... Scrotum Enveloppe cutanée superficielle des bourses et de leur oh, contenu. Les testicules et les épididymes. Épididymes, hein. Oh, ça pour moi. Ah non, mais je prends. Moi, oh, j'ai rien. Hop, la table d'enchanté ici, posez ce yes. pour vous. En il faudrait du diamant. Au moins 9. Je sois 3 pièces. Yep. Ouais? Ah bon non. Pour l'instant je préfère garder le secret. Secret. Le secret que je t'aime, Astro <rire> Veux-tu m'épouser Salut Et ça va Il bite en mal. C'est quoi si raconte. Tu baites mec. Pourquoi je baiterai Tu baites. Pourquoi t'étais avec Bichard tout à l'heure que Dans la cave, après, hein. après. quoi ben, en fait, Aïe, ce que je redoutais est arrivé. Quelqu'un nous a vu parler avec Malfa. Dans cette situation, je préfère le laisser gérer tout seul. L'important pour moi est de me faire du stuff le plus rapidement possible, afin de pouvoir attaquer d'ici un ou deux épisodes. Malheureusement, des doutes plaident sur moi. Et il est fort probable qu'un enquêteur décide de m'enquêter incessamment sous peu. Il va falloir que je reste vigilant, et attendre le meilleur moment pour attaquer. Oh oh, oh il m'a tellement manqué. Il manque, il, manque, il manque ce rôle. Mais y'a pas une variante Ah what tari, en, fait, en fait je crois que c'est mélangé. C'est mélangé, ouais le mode Watari vous voyez qui euh. Il y a des rôles côté, en fait c'est des semi mélanges de certains rôles et tout. Est-ce que t'as encore l'enclume te euh, play Gap. Bah ouais c'est cool non, parce que mais ça rajoute, ah. ça rajoute des rôles en plus. Ça rajoute des rôles et il y a quand même plusieurs intérêts à l'enquêteur. En vrai euh, l'enquêteur a un intérêt après, maintenant. Faut juste totalement, faut juste totalement comprendre euh, le jeu en général parce qu'il y a trop de nouveaux trucs maintenant. Quoi. Enfin, après, ça, en, vrai, en vrai je pense qu'au bout de 4-5 games, games tu vois. Ouais, ouais, ouais ça, au bout ouais, de 4-5 ouais, voilà, games c'est la première euh... game Après tu peux pas tu peux pas diffuser une deuxième game aussi, tu vois. Enfin genre c'est. Première game c'est la game de la découverte, c'est là où. Donc euh J'ai pas l'enclume si tu. si la question que tu te poses. Tu, de quoi, gap? Tu penses que j'ai quoi Non, non plus, justement, je te t'avais demandé tout à l'heure. Ah merde. What Qui a volé l'enclume Bah, après, j'ai dû faire si vous voulez la refaire, mais genre. Euh... Oh. Ouais, bah, c'est son truc même, je crois. T'as une grotte ou pas Ouais. Mais tu le saoules à trouver toutes les grottes Bah, écoute, je mine Et moi, je mine, mais j'en trouve ça. Moi, je mine avec X-ray. Je me retrouve donc tout seul avec Gep et Daiko. La situation serait propice à une éventuelle attaque. Mais je préfère attendre. Je n'ai pas assez de stuff pour pouvoir rester tout seul toute la game et gagner. Putain, en plus je me suis dit, vas-y, j'y vais pas. d'aller récupérer cet or Daiko, mais bon, comme tu es un bro... Bah, je -y, te y laisse. Prends -le. Non, non, c'est bon, c'est bon, non, mais c'est bon, coup de garde Non, mais tu t'as ah, voulu là, voler. Non, va le voler... Non, vole-le, vole-le bien Mec, <rire> <rire> trop bien. prend mon or. What What Daiko Mais non, d'accord, récupère cet or Pourquoi d'accord me passe tant d'or A-t-il déjà crafté toutes ses gapples Essaie-t-il de me dire quelque chose Ou tente-t-il une nouvelle stratégie Je trouve ça quand même très bizarre. Pourquoi j'ai ça Je sais pas. En fait, ça fait plus filmer qu'autre chose en fait. Oui. Parce qu'il y a au rôle qui a beaucoup d'or Il <rire> bon y a pas <rire> le mineur d'or gros Y'a pas un rôle qui s'appelle ouais plus Bah, bah vas-y je l'ai pas volé, je l'ai pas mis dedans. Mais.. Non il est où des J'ai peur. Il est haut. Par contre je propose le moins de diamant. Hein. Vous m'avez vu double F5-5 fois ici Je me doute de quelque chose, je pense que vous savez c'est quoi. t'aimes bien le lore. Ah mais comment j'ai pris un dégât Mais je me. je me suis fait glisser dans un bloc <rire> Oh, ça m'arrivait arrivé justement. Oh, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Ah, je la Merde, je l'ai exploré. Sorry. Oh, la enfin, C'est pas moi qui ai exploré la faille. On y gap euh... J'ai perdu deux coeurs. Combien il Faut monter. J'ai perdu deux coeurs. Ok. Ah, y a de <rire> il y a de l'or ici. Ok, a loupé je pense. Du coup si tu veux euh, un petit... Euh, un petit indice mmh. dire que Malfa, c'est bien fait qu'il hmm. GG à toi compris. Non, toujours Je suis quasiment sûr de moi J'essaie donc de me faire passer pour un rôle gentil permettant de savoir la vie Parce que pendant la diffusion, euh, je connaissais pas qui pouvait avoir quoi du coup Ah, allo Yo c'est peut-être qu'elle l'enchante Mmh. Non, je l'ai laissé par terre, t'as l'air. C'est pas comme si t'en a donné plein d'éco non Oui. Oui. J'ai oui. donné petit nombre. Vous avez une entrée, du coup, maintenant Non. Euh, j'ai de quoi là, la faire, j'ai enfin, dû faire quoi. Enfin, non, j'ai pas de quoi la faire moi tout seul, mais si vous en avez, ouais. Pourquoi Gep est allé au fond de la lotte Il venait tout juste de la visiter et a très bien vu qu'il n'y avait rien. J'ai 27 oh. de fer non cuit donc. Euh... et c'est passé, Gap T4, de quoi je suis tombé. Waouh, oh il est tombé. Là, il y a du fer, je peux le prendre et on fait non plus. Bichard Là, y pas Rouge Ouais. Mmh, un petit peu. Je sais bien que tu m'en passes, je vais bon, en garder, ouais, mais il faudrait que j'aurais peut-être dû en garder un peu. Tu veux un... bah, tiens, attends. Non, mais t'inquiète. Parce mais... que, au cas où, si je trouve de l'or, ça va, j'ai quand même un petit peu de gap. Je me disais pas tout à l'heure. Ok. Euh. Vous en pensez quoi c'est un peu bizarre. Après, je peux, je peux d'ores danser déjà Il dire. dit qu'il a le somme, qu'il a le seum, etc. C'est possiblement du coup, moi, je en je safe en fait. Je, je me... peux, ouais, te, je te, peux, te, peux te le dire euh, personnellement, ce qu'il a. Il y a quelque chose qui est vrai. Hmm. Voilà. Okay. Tout ce que dire. Okay. Ah. ok. Ça roule les le serveur ou Go ouais. euh, les retrouver par contre parce que je... je préfère pas le laisser tout seul en vrai. On verra pas les la suite. C'est où la suite Et Bah, je suis en train d'avancer donc. Euh... Bah, en vrai, euh, j'ai trouvé personne donc euh, GG. C'est pas là, retournez, de, demi-tour, c'est pas là. quoi ça Je suis dans une faille mais c'est pas là, c'est où voilà. Pour ça, on va suivre Bichard, pour ça, on va suivre Bichard. Mais dis donc, Gepus, t'es pas en train de m'enquêter là C'est très très très obvious La table. Euh... Ah, c'est ça qui est qu y a la table, il fallait dire Non, mais je suis retourné ah. la chercher, elle était ah, là. D'accord, Je pensais que c'était. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, je sais pas où c'est. Qu'est-ce que je dis, lui Mais en fait, on vient d'où Je sais pas, moi je sais pas d'où ah, si je, je viens. On Ah, c'est juste d'où je viens. J'ai fait avait de, de l'ancienne la, la de la. faille en fait. fait mais d'où tu viens De là. Ici, j'essaie de me décaler un maximum de guêpes pour qu'il ne puisse pas avancer sur son enquête. D'accord, t'as des pommes rouges s'il te plaît D'accord T'as des pommes rouges s'il te plaît c'est bien ce que je me disais, Daiko n'a plus de pommes rouges. Cela explique en partie pourquoi il m'a passé de l'or Mais son histoire reste quand même louche Je trouve ça, je trouve ça En fait En fait, il y, y a deux possibilités, soit il est Méchant et il va se faire passer 100% pour gentil Mais c'est trop gros, c'est obvious C'est énorme En vrai, attends, il y a une possibilité Une possibilité, mais je peux vraiment pourquoi la dire bah, euh... enfin, Je peux la dire en soi, mais pas sûr que... ouais, bon, ouais. Bah dis, vas-y il a un certain rôle et qui connaît un autre rôle, et dans ce cas, c'est pour ça que t'as passé de l'or à toi. Hmm... Et bah, ben la suite, ce sera au prochain épisode dans deux jours. Nous sommes dans une impasse. Je ne retrouve plus Malphanax. Je n'ai pas vu Matox de la game. Daiko reste full fer en chante et me passe énormément d'or. Astro reste collé à Daiko et Gep. Et Gep reste collé à moi. Je suis persuadé qu'il m'enquête. Comment je vais me sortir de cette situation Comment réussir à prouver mon innocence tout en gardant Malphanax en dehors de tout ça pour qu'il ne puisse pas mourir et donc que je ne sois pas révil. Mesdames et messieurs mes chers compatriotes, la suite de Destroy -HUH saison 4, c'est dans deux jours sur ma chaîne YouTube. Bisous tout le monde. Oh putain Oh putain